Okay, le vrai sujet, c'est ce que t'apporte le fait de bouger en voiture. Ce que ça résonne de ta question, c'est est-ce que tu es capable, toi, de prendre un désir que tu as à l'intérieur, donc un, une vibration que tu as à l'intérieur, et de le mettre en forme à l'extérieur de manière aboutie C'est-à-dire que tu as l'envie de passer le permis, donc tu as l'envie de pouvoir bouger comme tu veux ça va te permettre d'aller en vacances, tout ce qu'on connaît en fait quand on a le permis. Euh, ça va t'offrir des possibilités mais, tu, mais toi tu ne veux pas être enfermé voilà euh, ce que la symbolique de la mort sous-tend pour toi ce côté enfermement euh, donc tu te concentres sur le négatif plutôt que te... Ouais, ça résonne, je me concentre sur le négatif plutôt que sur le positif euh, tu veux être fidèle à à ce qui te composait jusqu'à présent à ce qui était, à ce que tu pensais qui était vraiment toi. Donc Yvan, qui n'a pas de permis, qui sous-tend Yvan est limité par telle barrière. Et donc Yvan est habitué à telle barrière. Et quand il y a une invitation à agrandir la barrière, ou la briser, ou la faire tomber, il y a ce côté, maintenant j'ai champ libre. Donc en fait, c'est... Ce que, que ton système me renvoie, c'est ce côté « J'étais habitué à une limitation, mais qu'est-ce que je fais que maintenant que je suis libre ?» Et voilà la thématique que tu nous apportes. Voilà le, le point de vue que tu nous apportes. C est, on, est, on a tellement été habitué à être enfermé dans des limitations que quand on a la liberté, parfois, on ne la voit pas. Parfois, on la voit et on n'ose pas y aller. Parfois, les barrières sont, sont, sont déjà au sol. Et quelque part, on, on leur reste fidèle et à ce que ça veut dire pour nous et à leur signification pour nous, en restant dans cette zone, en cette ancienne zone. Comme si, je sais pas, tu étais, euh, étais un pharaon, et tu.. Je sais pas si l'exemple est probant, mais.. Non, pas un pharaon, mais comme si tu allais dans un. dans un ancien dans un, dans un, dans un, dans un temple égyptien et tu fais ces qui est totalement en ruine, où on ne voit plus les murs, et tu faisais semblant que... qu'il y ait les murs, et que tu jouais à être euh, le scribe. Enfin, l'exemple est bidon et pourri, mais, <rire> mais je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Euh... Okay. Ta question résonne. Est-ce que je peux créer ma vie maintenant Tu peux créer ta vie maintenant. Tu es capable. Voilà ce que ça résonne au fond. Tu as la preuve matérielle avec ce permis en prenant la décision de passer ce permis que tu peux subvenir à tes besoins que tu es capable toi de construire quelque chose de positif dans ta vie et de pas juste détruire. ça résonne je suis dans le monde des grands physiquement parce que qui dit voiture dit être adulte dit responsabilité dit implication dit payer une assurance dit faire le contrôle technique c'est une preuve sociale que... Ouais, c'est la preuve sociale ultime pour toi que... Ok, maintenant je suis un adulte. Maintenant je décide pour moi. Une... Ça résonne je m'aime. Hein. Ça résonne vraiment je m'aime. Et oui, on peut avoir un truc matériel qui nous prouve que l'on se porte de l'attention. Qui nous prouve que l'on s'aime le matériel n'a rien de sale le matériel c'est une voie de liberté le matériel c'est une on peut jouer avec les objets on peut jouer avec la matière et c'est ce qu'on fait tout le temps chaque nouvelle personne que l'on rencontre c'est la matière que l'on a formée c'est une personne que l'on a attirée dans sa, ré... sa réalité, dans sa matière à soi et cette personne est là pour nous, toujours et vraiment l'information elle est là je la renvoie pour le groupe parce que c'est vraiment ça jouons avec la matière on peut jouer avec la matière on peut jouer avec tout on est libre de tout et quand on s'interdit de le faire c'est notre responsabilité et ah oui d'accord euh... un peu plus en profondeur il y a ce côté euh... je veux, je veux pas un côté ah, j'ai conscience que la matière, c'est quelque chose avec euh, lequel je peux jouer, mais en même temps, je ne m'autorise pas trop. Parce que quoi Parce que c'est euh, euh, me couper de qui je suis. Alors que plus on joue avec la matière en ayant conscience que euh, tu n'es pas ta voiture, que je ne suis pas mon activité, que je ne suis pas le micro, je ne suis pas euh, je ne suis pas euh, mon compte en banque mais en même temps pleinement profiter de ce que nous apporte comme possibilité d'ouverture, de reconnexion à l'autre, le fait de, de, de, de jouer avec la matière, le fait de se connecter aux autres. Et c'est un bien précieux qu'on a. La matière n'est pas le bien. Le bien précieux, c'est le fait d'être libre de jouer. De jouer avec la vie, de jouer avec soi, de jouer avec ses limites, et de pouvoir les déplacer, les remodeler, les casser les figer, les refluidifier comme on veut. Ouais. Voilà. Je te fais des gros bisous. -illons. Salut.